Quand quiz, vous pouvez oh bah yeah. Ah, Allez, dame. Allez, <rire> dame de Zénaï. <rire> Tu, bon, euh, oser de vous il terre l'Oden. L'Oden jetant un toise. Mm -hmm. peux pe nous il a rade un toise, euh, Serge Un toise. Un toise. Twiz. Yeah. Mm -hmm. yeah. Bon, un toise vous la redent, mm -hmm. Alors là, il vous la cut, bah, amande, paix, sucre, quoi. Amonène Amonène, paix, sucre. A Gavidachi, il vous grand poën, quoi. Je tue en zone un terre l'Oden, nous avons un l'Oden jetant, vous ne peut être neuf. Un nail l'Oden, vous retournez à répondre au impossible. un trade l'Oden, euh, je le vous. À peine vous vide de répondre à un impossible. Un jeu d'abeur c'est erreur budget de bah radio brognet nous <coughs> on y vous retort euh... la rue de bip quoi. Bip. Mais Marsenier là Auberry Mosson. P bananes P nous à voir enquête. Peut-être que bah voir enquêté mais P raquette quoi. Je me fotelle de l'art de dire pas maté quoi. Ptomates ma fauteur quoi. Bananes de quel tré quoi. Ah, pétazoquet, <rire> <Mick> <C dans les vidéos> yeah, mais. haggis. Haggis. Haggis. Il y a une Il Haggis, l'hérogres sponde, de Haggis, allez. <laughs> bon, mais avec l'Oden Jetant, il vous Pépani d'hydro. Yeah. Je tue euh, ma il vous. Croquette Croget traite. Serge. Prêche-toi Nazan, Gulen Chotan, Reve Lisardo Lombardia, Reve Nazan Renier, Mvoder Geltet in Orion, Duer Pastis, si t'avais un eu à leur festival, Peu duer Revaison, leur Pastis, ce zoo, une tam kelt, mes meustra. Gur Pegao, Zenika. Gur Bah, il y a, Ur Poen avec Serge, bravo. Ouais. T'en vas avec Meus, hein, Vincent Thomas, Witchokelto. Whisky de l'arange. Chateau. Bah, et le Gulen, vous, Aveider, Renora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 Rio Muss, P. Urfulub Muss. Adlerot, Sarfrasen et Kembrek. Urfulub, Urpitouche. Ur... <rire> Adlerot, Marpich, Sarfrasen et Kembrek. Magen i et On va voir. Ah, mais mi, non, je suis d'Alan, <rire> non, je. Tch... <rire> Magen i -riw. Eh ben, Rio mus. Eh ben, pas, Colotte. <rire> <rire> C'est sympa, sens pas quand tu Cambray, mais ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça, Non Tu peux juste Pas mais et Lutch avait donné des savates, Warbre en nez. Ah bah oui, une inquiétant. Avec. <laughs> avec Distagut, Hitori. Oh non, Gueu. Y'a. Gueu et Y'a elle. Urpoen avait d'or. Très gueu. Après, nous avons la rote, nous en Ah, nous, no, oui, je suis. On peut jeter la scotte. Bah, y'a, yeah. puis, oui, oh, ouais. résiste de la route sur Wall. Bah, y'a. Serge Prêcheur Y'a, y'a. Pi de chubb priziot priser que leurs prises Brogowszler Bléma, avec Carwin Jones, avec Grand Claywillin, avec Jean-Yves Le Drian, P. Dilwyn Holloway. Pi tchoubet, hein. de tu veux, ne... ne... hein? de euh, Jean-Yves Le Drian. Eh bah, euh, pas. Eh <rire> Jean-Yves Le Drian, zoube priser. Euh, euh... Du je rendre le frères Mais <t 'en> ah, il y a du bah, yeah, mais mais well, euh, oui, bah, un pour la mm. yon prisiot, avait de la casse il ah a fait un trou irok avait un peu nous un un et bon bah, bah, bah pas peu peut se retourner à la note Nata Big Band et Kebrace et à un album. a un ton Plin, un ton de Scottish, un ton de Jean-Marie, <rires> P. un cassabar. Mais la réveille... Plin, Scottish, Jean-Marie, cassabar. Jean-Marie Il euh, bah, y <rires> a <laughs> un quand je dis songe peut dire oui, oui une tante scottish a gezou son note gueuté un gaëbert chaud à album, mais duré un gaëbert chaud chez une bed une tante ton Jean Marie à un album. Alors d'où est Urpoen que vous venez? Ur point avec Inora. Gavida Shiv Gudalodensen, y a elle? Pesserte Tiriat, vous pédade hors Blémasa, ir fait festival. Ague bro lissardo Bro Mario, Brocolico et c'est Adolfo. Bro lissard Vodchut. Bro lissard de nous allons nous à Bro Mario, Bro Colico et Bro Adolfo. Mais <rire> <rire> c'est Mario Je ne sais pas si c'est Mario. Ma bro Galicia. Bro Adolfo, oui. Il y a Adolfo Dominguez, avec <rire> vous, une designer brudette et Bro Galicia. Bon. Mm -hmm. Je tue. Bah, il y a un point avec Pépani il a une mais il chose. Bon. Il y a une Un autre chose. Un autre chose. Un Faut être Un chose. Un autre chose. Un autre chose. Un autre chose. Un autre chose. Un autre chose. Un Un Un nos en en zone, ils vous retortent répondent à leur but en impossible. suple. Nos en en. Nyon Tri, nous a. Ya, chetu. Ils vous retortent. Chetu la retort. Hagis, Hirog respond. Hagis. Mardi, ils vous répondent à Ils vous répondent du point de gueule. Oh. Aïe. Aïe, aïe, aïe, c'est Bah, y'a, mais modèle, ils veulent ne source pi ou répondent ne source petra, quoi. Bah. Allez, Goulen un thème Zou. Yun, Yan, Pe, and Deu. Ok. Ma... nous on abeideur, ma et Yann répond, il arrête Haggis, Yann Ma et il arrête Haggis, Yann Ha, ma et il arrête Haggis, Undeub Ok. Vot veideur... chef de choses filment, peut-être... Ma veideur la peine en en-zen Bon, allez Allez, crogam. Ba, allez Nous-en... Yann, Yann, pe-Undeub Zou pe-ded... Oué be fil Haggis et Aya, nous sommes pile. Bah, vous avez Lange à Yantirsen. Y'a la La de Hagiz. Il Lange, Y'a. à piano Ah, pas. On a tu. cam. Kam. Nayun Kam. Bon, bah, je Nous 0 zéro, broma avec Nora. Euh... Oui, peut-être un peu d'air. Yael, peut-être la rote... Mais je sais pas de goudé, Et Yael, mais goudé. Je tue. Eil, yeah, yeah. <laughs> <laughs> Goulène, Youn Yann Péhendev, Euxz oubeut l'érodiblazgut Cyril Ferro, orbléma. Agis Yann. Yann Pénouz. Kefelek Eh hey Yaaah <laughs> <laughs> Kefelek <laughs> Tri-fouen a-we-der, Youn Yann Péhendev, Euxz ouna bah, le Bourbeau Dros, Quintet. Agiz Yun. Yun Penouz. Baudros. Ya. Yun Baudros. Ya. Arjur Zougon Allez, poire. Poire à Widor. Mais il y a une pelle d'Iragoréal. Yun Yan Pendeu. Bah, un dawat le bourg Baudros. Ah, il vous a en tête avec un dawat. Un dawat, n'est-ce pas? Bah, Yun. Yun Baudros. Yeah. <laughs> de bouent, avec Serge Euh, Yan Pendev peint-deu, a-gann Yan i yann. Yann <laughs> oh... Raoul Ya, yeah, je tue Yann Raoul <laughs> Zouba ba arvecht, hag a hag Pendev hag I-Fatch Yoon Yann peint sevena live Aghez Yun, Agizyun. Ah, Colette. Colette, a reposé Yun, il peut être là. Bisous, y'a drebelle, ai-y, Nezen Mais comment sera uh, Chi-Laingbro? Bah, yeah, le nom de Chi-Wari, chi Bah, Mars-Souba, hein, Mano-Wari, yun Penose Chap. Yaah, bravo, Yael. Yun, Yan, PNDO, aura... Younpenose. Youncam. Eh ben y a Youncam. Vous... Bon y a El Domsong. Il vous il vous tape dans le maout, Gunnar. Oh bah déchiré. Ouais. Allez Goulen euh, de Weyant. Younyan Pender de Chubeped dans le bléma. Agis <coughs> Youn. Agis Andau. Vous <coughs> près <coughs> de Younet <coughs> à Younet <coughs> ni de Chubeped à Darwilly au siècle siècle. Y un deuxième Piu dans <coughs> le square. C'est mon ultime bafouille. Mais pif, t'as. Pif dans les squares. Bah, y'a une cam de Chabép de. Non mais oui, oui, oui, juré peut se répondre. Iro qui mais de où est Chuma? Doit répondre. Ah. Je te me notre show notre show Namé du nom mais un elle elle m'a bel arabe que des mais il m'a retaillé qu'un huit square, y'a même moche là. Bah, y'a une cam des Chabép d'emblément. Bah, de tout le dur. Y'ont vu que Diaz, Arlène Cabrera. Dis sur. <rire> bon, pas coller de moi <rire> ça. Vous pouvez durer en nous, Eh ben, un dev, Alors, y'en Y'a. N'est-ce pas Y'a, Y'a. Guernic, Je tue. Bon, bah, t'as ah vous il vous mais ne vous chez Nemaiti Wari. Ah ya, je vous du grand poen sur wall. Allez Dame avait leur grand de pas un nouveau Un Jeep Renegade. Oh. Tom chocolate, vaut la quête par grand point, euh, de Bah, m'avait à well, de Radio caramel, oh, <rire> <rire> hop, hein. yeah. <rire> Grand <rire> Il y un traité l'Oden, il de Il est de de la retenue la retenue répondent, la retenue de la retenue de répondre d'ortu. de la la la retenue de la peu de de de la je en de bar Je change changé l'heure d'y répondre. Ne réponds tout de a bar Yann Solo. Larot une drabonek, euh, a Matt, mat, Celtic cash. Ma de gavotche d'argusen orbot, la rotte, sur Berntrau, il s'élève d'or en cyril Ferro. <rire> Penous, il veut la rotte bronneau, il kembreek. Ma de weyetche, la Ah, Gulen de héan. Doux songe des sortes de boissons de IVette Nour Violonse Jonathan Dour. Alors Fau. Pau Ya. Euh Jan Ya. Yeah. Euh de ce que Mesure Bertrand une salade de dinde Grasse, de yeah. Cyril Ah, Ya. Yeah ya. Yeah un peu ce disque Oh bah euh, oh. Karen Pondy oh. sur Bochette danserions à feu son. Ah, je tu. Ah compreneur. Ag 2 de ah, mes hein. euh, de songes. Ah bah y'a, yeah. mais y'a, yeah, mais un peu, peu sur grand point, y'a. Truggeré-bras. Goucher mes neufs. Donc, tu veux ta de la Serge, turais. de la Route Tu as même� eine Art Art Bah Bah Bah,